Allez hey les amis, je vais vous présenter tous mes jeux PS4, c'est parti. Bon, j'ai pas que ça, hein, tout le reste est là. Bon. J'ai juste pris une petite pile. Pour commencer, on va commencer par mes préférés. Le spyro donc euh, spyro trilogie donc il y a les trois euh, versions qui, qui étaient sorties euh, sur ps1 à l'époque donc un jeu très top pour petits et grands ensuite j'ai euh, rayman legend un très bon jeu pour euh, petits et grands également Et je dirais de même pour ce jeu-là, Ratchet and Clank. J'ai Gravel. Project Cars 2. Dirt Rally et euh, j'ai ce jeu là que je n'ai pas testé et en plus il y a la version VR, je me demande ce que ça donne mais je ne possède pas actuellement le casque VR j'ai aussi Resident Evil donc pareil avec la VR ça doit être trop bien, ça doit trop faire peur là du coup. J'avais vu euh, un... J'avais suivi les lives euh, de GusDX Gaming. Et euh, il avait joué à ce jeu là euh, du début à la fin, c'était top. Il y avait joué en VR en plus. On le voyait flipper et tout, c'était trop marrant. Donc euh, ouais, GusDX c'est un YouTuber que j'adore, je vous conseille il fait pas que du gaming hein. mais il a aussi une autre chaîne pour euh, des enquêtes paranormales donc euh, c'est super où il poste toutes ses enquêtes paranormales donc euh, du coup c'est des enquêtes euh, sérieux quoi c'est pas c'est pas de la fiction euh, pour se faire ni rien c'est pris euh, au sérieux quoi euh, du coup sur sa chaîne gaming il fait surtout des jeux euh, horreur. j'ai également métro alors lui euh, j'ai pas fait long feu hein. je suis déjà bloqué je l'avais testé je suis déjà bloqué a même pas à même pas 10 minutes du jeu hop bloqué <rire> il est dur hein. c'est pas trop pour les Peter Pan ces jeux là 18 18 plus j'ai need for speed donc ça c'est bien ça avec la police qui, qui poursuit et tout c'est des jeux super j'ai skyrim euh, lui, euh, je pense pas que je l'avais testé encore. C'était un cadeau d'anniversaire que m'avait fait euh, un copain. Et puis un grand classique, hein. voilà GTA. Donc euh, lui, il fait partie de mes jeux préférés euh, aussi. Sur tout ce que j'ai là. Après, euh, plus tard, je ferai aussi des vidéos euh, top 10, tout ça. Euh, des jeux que je possède. J'ai aussi celui-là, mais celui-là je ne l'ai pas testé, donc euh, ça doit être un jeu d'aventure. J'ai un autre Need for Speed, Playback. Il y a un jeu top, top, top. Je, je le mettrai au même niveau que, euh, que GTA et Spyro, dans mes préférés. C'est mes trois préférés de tout ce que j'ai là. Après, des jeux PS4, hein, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas tant que ça. Hein. Et euh, j'en ai zéro en DMAT. Je suis plus Nintendo Switch en fait. Donc voilà euh, comment euh, se présente un peu euh, le jeu. Voilà. Donc en gros, c'est un remake des, des Crash Bandicoot euh, qu'il y avait sur euh, la PS1. Donc pareil, je recommande pour petits et grands. Par contre, je sais pas pourquoi il y a écrit 12, plus, ça me paraît. Euh... Ça me paraît pas si. Euh... Ouais, bah, apparemment, c'est pas trop pour les enfants alors. Hein, du coup, c'est plus à partir de, de pré-ado, 12 ans. Voilà. Attends, c'est pas un jeu, je pense, très violent, on dirait. rien. Apparemment, il y a des insultes. Voilà, c'est pour ça. <rire> ok, bon. Mais je malheureusement, j'ai pas eu le temps de le tester. Ça, c'est chiant, ça, c'est frustrant. J'ai trop envie de le faire. Mais euh, les gars, je vous promets, on fera ça en stream. Et voilà, déjà fini. J'en ai vraiment pas beaucoup du jeux PS4. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à mettre des commentaires, tout ce que vous voulez. Voilà, Et on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis